Bon, vu qu'on sort, pour une fois, c'est moi qui m'occupe du sac à manger. Ouais, mais on va bien se marrer. c'est sac à langer, pas sac à manger. Et voilà, j'ai fini. Et j'ai mis deux fois moins de temps que toi. Et c'est qui le beau gosse À chaque fois, tu dis oui, oh, j'espère que j'ai rien d'en oublier, blabla. Mais tu m'étonnes, t'as oublié la moitié des trucs non mais franchement Fred, euh, t'as pris un biberon, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lait, t'as pris une seule couche, et t'as même pas pris le matelas allongé de voyage Alors, le matelas allongé, on s'en fout, on peut la changer sur leur canapé, euh, les couches, on peut en fabriquer avec du sopalin ou du PQ, euh, de l'eau, je pense qu'il y en a dans leur robinet, et le lait, euh, les gamins, ils en prennent le matin pour leur céréales. Sorry Bah t'as pris qu'un seul jouet Mais oui, jouer avec n'importe quoi, euh, tu lui files un stylo, euh, un livre, une casserole, elle joue avec, elle le mange. toute façon elle met tout dans la bouche. Et pour le coton que t'as pas mis dans le sac, t'as sûrement une solution miracle. Ça va, elle doit bien en avoir chez elle, sa meuf. Avec toute la tartine de peinture qu'elle se sur la tronche, là. On dirait qu'elle travaille chez Gasto. Eh ben, bah, elle va être sympa de cette soirée. Elle est prête Qui ça, la petite Bah non, toi, tu mets toujours 3 heures à t'habiller. Oh non, regarde, oh non. Juste avant de partir, elle vient de vomir! Euh... Ouais, bah pour la peine, c'est toi qui vas la changer! Et voilà! Ah. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je me repose là, ça va! Mais on a déjà 45 minutes de retard! Oui, bon, on n'est pas à 5 minutes près! Je sais pas si t'as remarqué, mais l'enfant, quand il vomit, il euh, n'y a pas de signe à mon coureur Il est là et il est en train de faire un truc et il vomit, ça rend même pas compte, il met ses mains dans sa gerbe, il joue avec, il fout ses jouets dedans, il fait des cercles! Nous, on a la nausée quoi! C'est dingue! Putain! Shifumi! Ah, ah Double ciseau! Double pierre! Non, mais c'est pas possible! <rire> mais non, j'allais pas faire une feuille, je, sa... je me doutais que c'était la feuille après! Bah, j'ai gagné, t'as perdu, t'as pas joué, j'ai gagné! Bah si, regarde! Ah non, non, j'ai gagné! Parce que... Allez, tu ouais. vas la changer! Non, la feuille! Euh... Tu vas la changer! Viens, on reste là! Ouais! Sinon. Ils sont ouais. cons, en plus, ils pas! Là. Ouais! Ouais! Alors, gamin là, c'est vraiment des petits connards! On regarde un film! Où je l'ai vu à la fois, il mangeait son caca. On commande, Jap, voilà, On va faire ça. Du bon poisson cru, là, euh, <rire> au mercure. Mais avant... Saut animaux ah, il y en a plus. Tu te rends compte le temps qu'on met maintenant dès qu'il faut sortir Moi qui étais jamais en retard avant, je suis tout le temps en retard maintenant. Si tu vas te balader dans le quartier, tu vas faire les cours, tu vas chez le pédiatre, à la crèche, chez des amis, à un barbecue ou chez des amis le soir, il faut prévoir, anticiper... Enfin, tu vois... je. Ben là, c'est long. C'est long et chiant. On y va parti. Prends le sac à langer, tu prends le porte-bébé Le porte-bébé, c'est ça. Un pas oublié quelque chose Ah si, j'ai pas donné à manger au chat. Ouais, bon, on s'en fout, ça leur fera un petit régime. Bonjour chéri. Oh